Cette semaine, eh bien, il est plus que temps de voir ce qu'on va faire ce mois-ci, au mois d'avril. Alors, c'est parti Salut les pépiniéristes, salut les planteuses et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers. C'est Sébastien, de Tilipous à Plévin, dans Centre-Bretagne, à côté de Carré. Dans l'ensemble de toutes ces vidéos, je vous rappelle, je vous explique un petit peu comment moi je fais comment je pratique le métier de pépiniériste fruitier. Donc ben, profitez-en, parce que pour ceux qui veulent se lancer notamment, ben, c'est une petite mine d'or. Alors une fois n'est pas coutume, je commence d'abord par vous remercier. Euh, bon alors, il n'y a plus trop de clients maintenant, puisque la saison est terminée. Euh, J'espère que vous avez tous acheté vos greffoirs, euh, si vous en aviez besoin, euh, puisqu'on est quand même encore en train de greffer. Et euh, j'espère que vous avez hâte à la prochaine saison, euh, notamment. Donc je vous remercie. Je vous remercie si vous êtes en train de préparer votre sol et que vous avez eu besoin d'investir dans une pitchoune, dans une campagnole, euh, que sais-je. Un, un outil de chez la Fabriculture. Je vous rappelle que je suis partenaire avec eux. Et donc, euh, ben, il y a un petit code promo que vous pouvez me demander euh, quand vous achetez chez eux. Ça m'aide ça me donne un petit peu de sous, euh, c'est ce qui permet de financer une partie des vidéos. La deuxième chose, c'est la petite cagnotte Tipeee, alors c'est un peu frileux, hein. il y a quelques irréductibles, hein, quelques, quelques, euh, quelques contributeurs que je remercie grandement euh, en sous, cette fois-ci directement, en petit tip, comme on appelle ça. Euh, bah, Allez-y, hein, parce que si vous voulez que les vidéos continuent, il va falloir m'y encourager quand même sérieusement, hein, donc... Euh, je vous invite à voilà, regarder au fond du port de monnaie s'il n'y a pas quelques petites piècettes qui traînent. Alors je ne suis pas en train de vous faire la manche. Hein. Euh, je pense avoir euh, prouvé que depuis l'année dernière, donc depuis début d'année dernière, euh, je vous quand même propose un programme quand même de qualité, des contenus riches. Euh, certains m'ont même dit des masterclass pour un bon nombre d'entre elles. Donc euh, bah justement, si vous ne voulez pas que je commence à euh, privatiser... Euh, certaines vidéos euh, ou réserver certaines vidéos à des abonnés ou des tipeurs, bah, je vous encourage à, à, à, voilà, à mettre au moins des pouces bleus et vous abonner sur la chaîne. Bon bah ça y est, le mois d'avril est arrivé, euh, c'est pas un poisson d'avril, hein. on y est, enfin, le printemps est également arrivé depuis, ben, voilà, depuis une dizaine de jours, et puis ben il y a encore beaucoup de choses à faire à la pépinière. Alors, je suis pas forcément le bon, bon exemple à prendre absolument comme exemple, justement, euh, en termes de timing, mais bon, je vais quand même vous résumer ce qu'il y a normalement à faire en avril, et puis, euh, et puis en même temps, vous raconter un petit peu où j'en suis moi, pour que vous puissiez aussi vous caler, ou voilà au, au moins avoir un aperçu de quelqu'un qui pratique déjà, et où il en est cette année. Quoi. Bon alors, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Ok, bon, jusque là, on est d'accord. Comme disait une ancienne copine, en mai, tout ça à poil Bon. avril, il y a quand même pas mal de choses à faire encore en pépinière puisque on est globalement, enfin en tout cas moi, hein. comme d'habitude je parle essentiellement sur mon expérience à moi et ma façon de travailler à moi, le mois d'avril c'est en gros le dernier mois, le dernier gros mois de travail pépinière vraiment assez où on y est tous les jours en gros, quoi. quasiment tous les jours. Donc, euh, bah, c'est un petit peu aussi la fin euh, de la saison fatigante hein, et on va commencer à pouvoir se reposer, euh, à faire autre chose après, euh, à partir du mois de mai. quoi Donc, au mois de mai, je vais pouvoir faire ce qu'il me plaît. Effectivement, ça va être euh, assez euh, véridique pour moi. Donc, au mois d'avril, bah, moi, vous voyez, je suis encore dans les greffes. Donc, les greffes au mois d'avril, il y en a encore bah, plus ou moins beaucoup, euh, sachant que, bah, vous savez, j'ai pris trois semaines de retard sur mes greffes enfin sur ma saison globale, donc je suis encore dans les greffes, il m'en reste encore euh, beaucoup à faire, il m'en reste à peu près 1000 sur 1500, donc j'en ai fait 500 à peu près, il m'en reste 1000 à faire, donc il va me falloir à peu près, euh, allez je vais me donner une dizaine de jours déjà début avril là pour, euh, pour les faire, et c'est essentiellement du pommier. Euh, il va me rester également, et là ça sera vrai pour tout le monde, chacun d'entre vous, toutes les greffes de variétés tardives, enfin d'espèces de, tardives, Tels que les châtaigniers, les noyers et les plaques miniers. Voilà. Et puis, bah, selon vos régions, vous aurez évidemment d'autres essences peut-être à, à greffer. En greffe de printemps, j'entends. Hein. Euh, le mois d'avril, si on continue de parler des greffes, ça va être aussi le mois des greffes, des premières greffes de en couronne par exemple. Les greffes d'arbres un peu plus vieux euh, qu'on va regreffer, qu'on va surgreffer. Donc, ça, c'est des greffes qui doivent se pratiquer quand l'arbre a vraiment commencé à pousser parce que c'est des greffes où on va avoir besoin de soulever l'écorce donc il faut que l'arbre soit bien en sève pour faire ça donc ça je vous montrerai puisque j'ai une vidéo prévue je sais pas quand exactement mais j'ai prévu de vous faire une vidéo spécifiquement sur la greffe en couronne mais alors vous montrer comment faire une greffe aucun intérêt en soi ce qui est important ce, qui est, ce que je trouve moi personnellement intéressant c'est ce qui se passe après ce qui se passe avant, ce qui se passe après et ce qu'il faut faire après. Parce que j'ai souvent... Enfin, je le dis souvent comme ça ces derniers temps, en tout cas, en plus, comme j'ai fait des, des, des interventions pour expliquer la greffe, notamment. J'explique moi régulièrement que greffer un arbre, c'est comme dans une recette de cuisine, ajouter le sel. Voilà, ou ajouter un petit ingrédient, ou remuer deux, trois coups. Vous voyez, c'est pour vous dire que c'est important, capital, pour réussir à faire un arbre greffé fruitier. Mais c'est rien dans la vie d'un arbre. Et dans une greffe en couronne, eh ben vous allez voir, quand je vous l'expliquerai dans la vidéo, pour ceux qui ne savent pas en tout cas, que c'est le suivi, surtout derrière, qui est hyper important, parce qu'il se peut se passer énormément de choses catastrophiques pour vos arbres si vous n'avez pas bien fait le suivi d'une greffe en couronne. Donc ça, je vais vous le montrer cette, cette, ce, ce, ce mois-ci, en vidéo. Mais sachez que c'est le mois des greffes en couronne. Ou assimilé, hein, incrustation, ça va marcher aussi, ou, ou autre. Alors... Je l'ai fait, moi, cette semaine, voyez-vous, fin mars, j'avais un créneau météo pour vraiment, vraiment terminer et de préparer. Mon sol est préparé. Mes greffes sont en attente, sous ma petite serre, sous un petit tunnel, ce que j'appelle une jauge chaude, tempérée, on va dire. Euh, mais une jauge d'attente de plantation. Et donc, globalement, moi, je fais toujours mes plantations début avril, mi-avril, par là. Et donc, c'est le mois où je vais planter tous les arbres que je viens de greffer sur table. Ça veut dire que ben, mon sol, il faut qu'il soit préparé. Donc, mon sol est préparé, là, actuellement. Euh, je viens de le faire, mais si vous ne l'avez pas encore fait, ben, ça va être le moment pour vous de le faire. Il n'a pas besoin d'être préparé euh, 15 ans à l'avance. Hein, ça peut être préparé euh, le jour même ou le jour d'avant, selon euh, les créneaux euh, météo que vous avez. Là, je suis sur un temps pluvieux, donc je ne travaille pas, je ne viens plus du tout sur le sol, je fais des greffes. Donc la préparation de votre sol étant faite, vos greffes étant bien avancées, vous allez bien évidemment planter. Et donc ça fera également l'objet d'une autre vidéo, sans doute ce mois-ci. Vous pouvez évidemment consulter les vidéos de l'an dernier si vous voulez voir comment je fais. Mais ce mois-ci, je vais planter tous mes arbres greffés. Qu'est-ce qui va se passer Je vais également planter tous les arbres que j'ai à replanter de l'an dernier, parce que je suis en retard. Là, pour le coup, ce n'est pas un bon exemple. J'aurais dû les avoir déjà plantés depuis longtemps, avoir préparé mon sol déjà depuis longtemps, à ce niveau-là en tout cas. Euh, donc j'ai encore tous mes arbres, mes invendus par exemple, mes quelques déclassés que je vais quand même re remettre en culture. Et puis tout ce qui va être les jeunes plants pour faire du porte-grève l'année prochaine, les marcottes à repiquer de noisetiers par exemple, etc., etc. Alors c'est un mois de plantation tardif, euh, entre guillemets, hein, puisque en général on dit de planter des arbres sur la période euh, allez, novembre à fin février, euh, ce qui est vrai hein, dans tous les cas. Là on est sur de la greffe, on va avoir un suivi de pépinerie, c'est-à-dire que potentiellement un arrosage s'il y a besoin, une irrigation, euh, en tout cas un sol qui a été préparé, des arbres qui ont été pralinés, je vais vous montrer aussi comment on fait, comment je fais mon pralin pour enrober les racines avant la plantation, Enfin, on essaye de les mettre, euh, voilà, un petit peu aux petits oignons pour que ça pousse bien. Qu'est-ce qui va se passer juste derrière Eh bien, il va y avoir un mulchage. Mes arbres, mes arbres greffés, notamment, sont mulchés avec le BRF. Et le BRF, figurez-vous que je vais le broyer d'ici une dizaine de jours, là, le 10, le 11, le 12, ouais, le 11 et le 12 avril pour ma part, normalement, sauf si créneau météo compliqué. Donc, bah, si vous êtes dans ce cas-là, sachez que vous pouvez faire votre BRF, de branches déjà coupées en hiver, hein, début avril, pour pouvoir l'étaler. En fait, l'idéal, c'est de l'étaler tout de suite après. Donc, c'est ce qui va se passer ce mois-ci. Le BRF, je vais pouvoir l'étaler quasiment tout de suite après la plantation de mes arbres. Qu'est-ce qui va se passer encore d'autre au mois d'avril Eh bien, le mois d'avril, ça va être en même temps, puisque vous les aurez plantés, eh bien, il va falloir commencer à faire le suivi de vos arbres greffés. Alors, surtout, ne faites pas la passe sur ça, parce que c'est là que ça commence à devenir important, capital même pour certaines essences et certaines espèces, euh, de faire ce suivi. Donc, euh, ne vous dites pas, j'ai planté mes arbres et je ne suis pas. Quand on est pépiniériste, même quand on ne l'est pas et qu'on veut quand même greffer des arbres et que ça se passe bien derrière, le suivi est bien plus important que juste la greffe en elle-même. Donc, vous avez déjà des vidéos que je vous ai faites l'an dernier sur le suivi après greffe, qui euh, était à peu près intitulé comme ça, ou comment améliorer la réussite de mes greffes. Donc ce suivi va essentiellement être axé sur deux choses. La première chose, évidemment, c'est euh, de faire ce qu'on appelle les gourmandages. Les L'égourmandage, c'est en gros tous les rejets du porte-greffe qui sont donc sous la greffe, vont devoir être supprimés systématiquement euh, et très régulièrement. J'insiste sur le très régulièrement, il faudra le faire euh, au minimum toutes les semaines. Et même peut-être deux fois par semaine sur les essences, les espèces particulièrement vigoureuses à ce niveau-là. Euh, lesquelles sont-elles ben, Les merisiers, pour faire du cerisier, même globalement tous les cerisiers. Les pruniers, euh, tout ce qui est à base de pruniers. Et, euh, et donc euh, n'oubliez ben, surtout pas de le faire sur cela parce que ça va sinon euh, facilement tuer vos greffons en prenant toute la sève, ça va pousser tellement fort que ça va tout simplement vampiriser l'énergie disponible pour vos greffons. Et donc ça va foirer vos greffes. La deuxième chose à suivre, c'est la pousse de l'autre côté, donc de vos greffons, de vos bourgeons qui poussent, et donc de faire euh, de la sélection au bout d'un moment. Alors peut-être avant la fin du mois d'avril, selon comment ça pousse chez vous, euh, mais à partir du moment où vous avez un des bourgeons qui a atteint 10 cm, et eh bien vous pouvez supprimer les autres. Voilà, en gros c'est ça qu'il va vous falloir faire, et donc ben, ça va vous demander du temps, forcément selon le nombre d'arbres que vous avez. Je vous rappelle, j'ai à peu près 1500 arbres cette année, donc il va falloir que je passe en revue les 1500 arbres toutes les semaines. Donc c'est quand même euh, au moins une journée de boulot, rien que pour ça. Et enfin, la dernière tâche des choses qu'il va falloir commencer à faire en avril, et voilà, avoir un suivi un peu quand même... Euh, carré de tout ça, c'est le désherbage. Si vous avez, euh, en fonction des mulches que vous allez mettre, en fonction des occultations de sol que vous avez, eh bien, il va falloir surtout faire attention et être à la chasse un petit peu aux adventices, aux plantes sauvages, aux plantes adventices, qui vont pouvoir concurrencer euh, vos arbres au niveau de leur pousse, donc euh, concurrencer en accès à l'eau, par exemple, et donc qui vont pouvoir limiter la pousse de vos arbres et vos arbustes fruitiers. Donc, Désherbage également euh, régulier pour euh, vous assurer une bonne pousse, une bonne croissance de vos plantes. Alors bien sûr, euh, on peut désherber de plein de manières différentes. Euh, en plus, on dit désherber en parlant d'herbes, tirer les herbes. Mais il n'y a pas que des herbes dans l'eau, il hein, y a aussi des plantes vivaces qui ne sont pas des herbes en soi. Euh, bien sûr, la principale à, à faire attention, c'est tout ce qui va être graminé, donc les herbes justement. Parce que les graminés ont, ont vraiment... Euh, un fort potentiel de faire de la concurrence à la pousse de vos arbres, donc vraiment, chassez-les le plus possible. Euh, vous verrez que, en tout cas, moi c'est mon cas, le rumex, l'ortie, euh, le pissenlit, que j'ai pas mal, sont quand même vachement moins euh, embêtants par rapport à ça. Euh, les arbres poussent quand même. Euh, mais voilà, par principe, je nettoie tout ça quand même, je tire. Et donc moi, je le fais manuellement. Hein. Euh, je le fais même pas avec des outils euh, mécaniques tout simples, hein, comme des binettes ou des choses comme ça. Non, non, je le fais majoritairement à la main, euh, à genoux dans ma ligne euh, ou accroupi. Euh, et, euh, et du coup, j'en profite en fait pour euh, faire et les gourmandages et le suivi de la pousse en fonction de, de là où je, dans la saison où j'en suis, et en même temps désherber. Donc ça me prend. Euh, la journée mais je fais plusieurs étapes comme ça en, en passant dans, dans mes rangs donc prévoyez justement des rangs pas trop serrés pour pouvoir passer facilement dedans si, si vous avez besoin et puis donc et eh ben euh, on peut aider un petit peu la pousse de sésame alors bien sûr de l'eau si vous manquez de pluie hein, donc euh, n'hésitez pas à mettre un peu de temps en temps si vraiment vous êtes en mode sécheresse ici là c'est pas le cas là en ce moment il pleut bien mais si vous êtes en mode sécheresse comme c'était le cas pour nous l'an dernier euh, voilà, ne rejetez pas la possibilité de faire de l'irrigation surtout selon l'état de vos sols et tout ça. Euh, je vous dis ça parce que moi j'ai assez peu besoin d'irriguer en vrai, j'ai un très très bon sol à ce niveau là. Et donc même quand il fait très chaud et même quand il fait sec, je n'ai pas besoin d'arroser euh, outre mesure. Les seuls arrosages entre guillemets que j'ai fait l'an dernier c'était pour euh, mettre des purins et donc le mois d'avril, c'est également le moment de, pour ceux qui s'intéressent, en tout cas moi c'est ce que je vais faire, de faire vos purins de plantes. Alors, moi je fais essentiellement deux purins. Le premier, c'est celui de consoude, puisque c'est ce qui pousse en premier chez moi. Et le deuxième, eh bien eh ça va être essentiellement de l'ortie, voire un deuxième de consoude. Ça dépend un petit peu de la disponibilité que j'ai de l'ortie. Ben oui, j'ai une herboriste à la maison qui a besoin de cueillir beaucoup d'orties, donc... C'est chasse gardée s'il n'y en a pas assez. Donc je fais ortie s'il y en a assez pour tout le monde. Ce qui arrive en général un peu plus tard qu'au mois d'avril. Donc on en reparlera. Mais en tout cas, au mois d'avril, je vais faire clairement le purin de consoude. La consoude est bien sortie, ça va être bon. Bien sûr, si vous avez d'autres plantes intéressantes en purin à faire, euh, à utiliser chez vous, vous vous basez sur celles qu'il y a chez vous. Hein. Euh, dans une moindre mesure, un purin d'herbe fauchée, euh, tendue. Ça marche aussi. On va extraire de l'azote essentiellement. Et ça va être un petit boost intéressant pour vos plantes. Donc, ne... voilà, ne. un purin de n'importe quelle plante sauvage, ça marche aussi. Bon, bah, on peut dire que le mois d'avril, on ne va pas chômer encore une fois. Hein. Ça va être encore un sacré petit mois bien rempli en termes de travail. Hein. Euh, je vous rassure... Ou pas, ça dépend, il y en a qui sont addicts au travail, hein. mais je vous rassure, au mois de mai, on va vachement, vachement réduire la voilure en termes de travail à la pépinière. Donc moi, ça va être le mois de mai, le mois un petit peu transitoire sur lequel je vais basculer sur d'autres activités dont je vous parlerai évidemment aussi. Et puis on profitera pour repartir sur des sujets un petit peu plus euh, hors saison, on va dire, de pépinière intense. Quoi. Donc des sujets qui, qui, qui pourront également vous intéresser évidemment. Et donc, n'hésitez ben, pas dans les commentaires à, à me soumettre des sujets hein, quand vous voulez. Je donne, comme je vous disais, une priorité aux tipeurs hein, qui peuvent me, me, me, comment dire, me proposer des sujets que je traite euh, et ce, que j'essaye en tout cas de traiter en, en priorité. Euh, un des sujets que je vais tâcher de traiter correctement justement ce mois-ci, ça va être un sujet introductif, enfin un sujet parallèle au porte-greffe en fait, qui va être la mise en place de marcotières. Donc, comme je vais mettre en place quelques marcotières, on va avoir ça un petit peu ensemble aussi ce mois-ci. Voilà. Sur ce, je vous dis, eh bien, bon début du mois d'avril. Je vous dis à la semaine prochaine, puisque maintenant, je fais des vidéos toutes les semaines, le dimanche à 17h. Pour ceux qui suivent, vous le savez. Je vous invite toujours à vous abonner, à mettre des pouces, si ça vous plaît, des pouces bleus, parce que les autres ne m'intéressent pas, en vrai. Et puis, ben, qu'en a à l'échelle Bon, et puis évidemment, ce mois-ci, bah, ben, profitez de vos floraisons. Hein Ça pue un peu, hein le, La fleur de poirier, vous trouvez pas, non 100 100 pour voir Bon, bah ben, voilà, mois d'avril. Qui dit mois d'avril dit aussi beaucoup de fleurs dans vos vergers. Donc profitez-en, euh, observez, faites des photos, regardez les oiseaux, écoutez-les chanter, voilà, profitez aussi de ces bons moments euh, de, du printemps qui démarre, euh, qui démarre de manière sympathique quand même, comme tous les ans, ça fait toujours plaisir.